Asseyez-vous confortablement, le dos est droit, les épaules sont relâchées et laissez tout votre corps se détendre. Parcourez chaque partie du corps, en commençant par le sommet de la tête, et vérifiez que toutes les parties sont bien détendues, relâchées. Puis amenez votre attention au bord des narines, à l'endroit où l'air entre en contact avec la peau. Observez l'inspiration et l'expiration. Et laissez ainsi votre esprit se stabiliser dans le présent. Lâchez les pensées du passé et de l'avenir. Prenez la décision de garder votre esprit concentré sur le sujet de méditation pendant la durée de la session de méditation. présent que votre esprit est calme et stabilisé dans le présent, engendrez une motivation positive en pensant puisse cette méditation aider à apporter un plus grand bonheur et une plus grande paix à tous les êtres. Puisse cette méditation être une cause pour atteindre l'éveil, afin que je puisse aider tous les êtres à se libérer de la souffrance et à atteindre également l'éveil. puis avec un esprit détendu mais pleinement concentré, contemplez les points suivants en faisant appel à vos expériences personnelles et à ce que vous avez compris, ainsi qu'à des récits que vous avez entendus ou lus. Essayez de ressentir profondément chaque point. Si, à un moment ou à un autre au cours de la session, vous arrivez à une expérience intuitive intense, du point que vous examinez N'oubliez pas de maintenir ce sentiment à l'aide de votre attention aussi longtemps que possible. Nous planifions de nombreux projets et activités pour les jours, les mois et les années à venir. Bien que la mort soit le seul événement qui puisse se produire avec certitude, habituellement nous n'y pensons pas et elle ne fait pas partie de nos plans. Même si la pensée de la mort apparaît bien à notre esprit, habituellement nous l'évinçons rapidement. Nous ne voulons pas penser à la mort. Mais il est important d'y penser et d'y être préparé. Contemplez les trois points qui suivent pour prendre conscience que vous allez, vous aussi, vraiment mourir. Pour faire naître une expérience du caractère inévitable de la mort, ramenez tout d'abord à l'esprit des gens du passé, dirigeants, écrivains, musiciens, philosophes, saints et criminels célèbres, ainsi que des personnes ordinaires. Ces gens étaient vivants à un moment donné. Ils ont travaillé pensé et écrit. Ils ont aimé et se sont battus. Ils ont apprécié la vie et ont souffert. Et finalement, ils sont morts. Y a-t-il un seul être qui vive depuis toujours Un seul être qui est échappé à la mort même sage, riche, puissant ou connu, toute personne voit sa vie parvenir à une fin. Il en est de même pour toutes les autres créatures. Malgré les progrès de la science et de la médecine, personne n'a trouvé de remède à la mort et personne ne le trouvera jamais. Ramenez maintenant à l'esprit des personnes que vous connaissez et qui sont déjà décédées. Pensez aussi à des personnes que vous connaissez qui sont encore en vie. Contemplez le fait que chacune de ces personnes va mourir un jour, et il en sera de même pour vous. Il y a plusieurs milliards de personnes sur la planète actuellement. Mais d'ici cent ans, tous ces gens, à l'exception de quelques-uns qui sont très jeunes aujourd'hui, auront disparu. Vous-même serez mort. Essayez de ressentir cette réalité de tout votre être. Le temps ne s'arrête jamais, il passe continuellement. Les secondes deviennent des minutes, les minutes des heures, les heures des jours. Les jours deviennent des années et à mesure que le temps passe, vous vous rapprochez de plus en plus de la mort. Imaginez un sablier avec le sable qui s'écoule vers le bas. Le temps qu'il vous reste à vivre est semblable au grain de sable. Il s'épuise continuellement. Maintenez votre attention, pendant un moment, sur l'expérience de ce flux ininterrompu du temps qui vous porte jusqu'à la fin de votre vie. S'il vous arrivait de tomber d'un avion sans parachute, vous seriez pleinement conscient de l'approche de la mort. Imaginez que cela vous arrive réellement et examinez les sentiments et les pensées qui traversent votre esprit. La réalité de votre situation dans la vie n'est pas tellement différente. Vous vous dirigez constamment vers la mort et vous ne pouvez rien faire pour l'éviter ou la retarder. Puisque seul l'esprit continue après la mort, la seule chose qui aura une valeur certaine au moment de votre mort est l'énergie positive et constructive que vous aurez créée au cours de votre vie. Mais, à vrai dire, combien de temps consacrez-vous à comprendre votre esprit, à être bon envers autrui, à développer la sagesse et la compassion En moyenne, combien d'heures dormez-vous par jour Combien d'heures travaillez-vous Combien d'heures passez-vous à manger, à rencontrer des gens Combien de temps passez-vous à vous sentir déprimé, frustré, irrité, à vous ennuyer, à éprouver du ressentiment, à être jaloux, paresseux ou critique, Et en définitive, combien de temps passez-vous consciemment à essayer d'améliorer votre état d'esprit Faites ces calculs honnêtement. De cette façon pratique, évaluez votre vie afin de voir clairement combien de temps au juste vous consacrez à faire des choses qui sont vraiment bénéfiques à vous-même et à autrui et qui seront utiles à votre esprit au moment de la mort et dans la vie prochaine. En méditant sur ces trois premiers points, vous devez être à même de développer la détermination d'utiliser votre vie judicieusement et avec attention. Contemplant ces trois premiers points, vous en venez également à accepter sans aucun doute que vous allez mourir. Mais vous risquez de penser que la mort ne va pas arriver avant longtemps. Pourquoi pensez-vous cela Y a-t-il un moyen de savoir avec certitude quand la mort surviendra Contemplez les trois points suivants pour voir à quel point le moment de la mort est complètement incertain et inconnu. Si les êtres humains mouraient à un âge spécifique, disons 88 ans, nous aurions assez de temps et d'espace pour nous préparer à la mort. Mais une telle certitude n'existe pas, et la mort surprend la plupart d'entre nous. La vie peut s'arrêter n'importe quand, à la naissance, dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'âge de 22 ans, 35 ans, 50 ans ou 94 ans. Pensez à des exemples de personnes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler et qui sont décédées avant d'atteindre l'âge que vous avez aujourd'hui. Être jeune et en bonne santé ne garantit pas de vivre longtemps. Des enfants meurent parfois avant leurs parents. Des personnes en bonne santé peuvent mourir avant celles qui souffrent d'une maladie incurable. Nous pouvons espérer vivre jusqu'à 70 ou 80 ans, mais nous ne pouvons pas en être certains. Rien ne nous dit que nous ne mourrons pas un peu plus tard dans la journée. Il est extrêmement difficile de se convaincre que la mort peut survenir à tout moment. Nous avons tendance à croire que, puisque nous avons survécu jusqu'à ce jour, notre pérennité est assurée. Mais des milliers de personnes meurent tous les jours, et peu d'entre elles s'y attendaient. Faites en sorte de ressentir fortement l'incertitude totale du moment de votre mort, et qu'il n'y a absolument aucune garantie que vous ayez une vie longue. La mort survient de nombreuses manières différentes. Parfois, elle survient de causes extérieures, ce qui inclut les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les éruptions volcaniques, ainsi que les accidents de voitures ou d'avions. Il arrive que les gens soient tués par d'autres êtres, des meurtriers ou des terroristes, ou encore par des animaux dangereux ou des insectes venimeux. La mort peut aussi survenir de causes intérieures. Il existe des centaines de maladies différentes qui peuvent nous priver de notre santé et nous conduire à la mort. Il y a également des cas de personnes qui ne sont pas malades mais dont le corps se dérègle et qui meurent soudainement, dans leur sommeil ou en marchant. Et puis, il y a la vieillesse, personne n'y échappe. Même ce qui favorise normalement la vie peut provoquer la mort. La nourriture, par exemple, est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre, mais parfois, elle peut provoquer la mort, si l'on mange à l'excès ou si l'on consomme des aliments contaminés. Les médicaments favorisent normalement la vie, mais parfois, les gens meurent car ils ont pris les mauvais médicaments ou la mauvaise dose. La maison et les appartements nous permettent de vivre confortablement. Mais parfois, ils prennent feu ou s'écroulent en tuant ceux qui s'y trouvent. Les gens meurent pendant leur sommeil, dans le ventre de leur mère, en revenant de leur travail, en allant à l'école, sur le terrain de jeu, en préparant le dîner. La mort peut survenir à tout moment, dans toute situation. Ramenez à l'esprit des cas de personnes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, qui sont décédées, et pensez à la manière dont elles sont mortes. Pensez que toutes ces choses peuvent également vous arriver. Notre corps humain est extrêmement vulnérable. Il peut être si facilement blessé ou terrassé par la maladie. En quelques minutes, de robuste et actif qu'il était, sans pouvoir rien y faire, il peut devenir faible et plein de douleur. En ce moment même, il se peut que vous vous sentiez en bonne santé, énergique et en sécurité. Mais un infime virus ou une épine insignifiante peut vous vider de votre force et entraîner votre mort. Réfléchissez à cela. Rappelez-vous les fois où vous vous êtes fait mal ou blessé et comment cela pourrait facilement se reproduire et même causer votre mort. Votre corps ne durera pas éternellement. Au cours de votre vie, il se peut que vous arriviez à éviter la maladie et les accidents, mais les années finiront par prendre le dessus. Votre corps se dégradera perdra sa beauté et sa vitalité et finalement mourra. Puisque l'avenir est aussi incertain, il est temps que nous développions la détermination de commencer notre travail de transformation de l'esprit dès maintenant. Peu importe ce que nous avons acquis ou développé tout au long de notre vie, sur le plan de la famille et des amis, de la richesse, du pouvoir, des expériences de voyage, etc., rien de tout cela ne nous suit dans la mort. Seul notre courant de conscience continue, transportant des empreintes de tout ce que nous avons pensé, dit, fait et ressenti. Il est indispensable qu'au moment de la mort, nous ayons sur notre esprit autant d'empreintes positives que possible, qui sont la cause de bonnes expériences, et peu d'empreintes négatives, qui elles sont cause de la souffrance. Nous devons également aspirer à être en paix avec nous-mêmes au moment de la mort, contents de la manière dont nous avons mené notre vie et ne laisser derrière nous aucun conflit ouvert avec les autres. Les seules choses qui nous soient vraiment profitables au moment de la mort sont les états d'esprit positifs tels que la foi, le non-attachement, et l'acceptation sereine des changements qui prennent place, l'amour bienveillant, la compassion, la patience et la sagesse. Mais pour être à même de parvenir à de tels états d'esprit au moment de la mort, nous devons nous familiariser avec ces états au cours de notre vie. Et c'est là l'essence de la pratique spirituelle. Se rendre compte de cela nous incitera à entamer la pratique spirituelle dès maintenant et à pratiquer autant que possible pendant qu'il en est encore temps. Vous pouvez éprouver un sentiment intense de cette réalité en contemplant les trois points suivants, tout en vous visualisant en train de mourir. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés ou à des situations terrifiantes, vos pensées se tournent habituellement vers ceux que vous aimez, votre famille et vos amis. Il est donc naturel pour vous de souhaiter qu'ils soient près de vous au moment de votre mort. Cependant, il n'est pas sûr qu'ils y soient. Il se peut que vous mourriez loin de chez vous. même en supposant qu'il soit présent au moment de votre mort, serait il à même de vous aider? Bien qu'ils vous aiment beaucoup et ne veulent pas que vous mouriez, ils ne peuvent vous empêcher de mourir. De plus, il y a des chances qu'ils ne sachent pas quoi dire ou faire pour apaiser votre esprit. Au lieu de cela, leur tristesse et leur angoisse par rapport à cette séparation à venir suscitera probablement les mêmes émotions dans votre esprit. Lorsque nous mourons, nous partons seuls. Personne, pas même l'être chéri le plus proche de nous, ne peut nous accompagner. Si nous ne sommes pas capables de l'accepter et de nous défaire de notre attachement à nos proches, notre esprit sera agité, et il sera très difficile de vivre une mort paisible. Reconnaissez l'attachement que vous avez envers votre famille et vos amis. Essayez de vous rendre compte que ce fort attachement aux gens peut être un obstacle à un état d'esprit paisible au moment de la mort. Il est donc préférable de faire en sorte de diminuer cet attachement et d'apprendre à lâcher prise. Votre esprit, très probablement, pensera aussi à vos biens et à votre fortune, qui occupent une grande partie de votre temps lorsque vous êtes en vie et sont une source de beaucoup de plaisir et de satisfaction. Mais y a-t-il une de ces choses qui puisse vous apporter le confort et la paix au moment de la mort Votre richesse vous permettra peut-être d'avoir une chambre privée à l'hôpital et les meilleurs soins médicaux, mais c'est là tout ce qu'elle peut faire pour vous. Elle ne peut pas empêcher la mort d'arriver, et quand vous mourrez, vous ne pouvez rien emmener avec vous, pas même un centime. Non seulement vos biens ne seront d'aucune aide au moment de la mort, mais votre esprit risque de s'inquiéter à leur sujet. Qui y aura quoi et est-ce qu'ils vont bien prendre soin de vos choses. Et il sera alors difficile d'avoir un état d'esprit paisible et détaché quand vous serez en train de mourir. Contemplez ces points, et voyez si vous parvenez à comprendre pourquoi il est important d'apprendre à être moins dépendant des choses matérielles et d'y être moins attaché. Depuis la naissance, votre corps a été un compagnon fidèle. Vous le connaissez plus intimement que n'importe quoi ou que n'importe qui d'autre. Vous en avez pris soin et l'avez protégé. Vous vous en êtes inquiété. Vous l'avez maintenu en bonne santé et dans le confort. Vous l'avez nourri et nettoyé. Et grâce à lui... Vous avez éprouvé toutes sortes de plaisirs et de souffrances. Ce fut le plus précieux de vos biens. Mais maintenant, vous agonisez, et cela signifie que vous allez en être séparé. Il s'affaiblira jusqu'à devenir tout à fait inutile. Votre esprit s'en séparera et on l'emmènera au cimetière ou au crématorium. Quel bien voulez-vous qu'il vous fasse désormais Contemplez le profond sentiment de dépendance et d'attachement que vous avez envers votre corps et le fait qu'il ne peut vous être d'aucune utilité au moment de la mort. La peur de la douleur et le regret de le quitter ne feront qu'aggraver votre souffrance. En méditant sur ces trois derniers points, nous devons en arriver à réaliser qu'il est important de travailler à réduire notre attachement aux choses de cette vie, telles que la famille et les amis, les biens et notre corps. Nous devons aussi réaliser qu'il est important de prendre soin de notre esprit, car c'est la seule chose qui continuera vers la prochaine vie. Prendre soin de notre esprit veut dire œuvrer à diminuer les états d'esprit négatifs comme la colère et l'attachement et cultiver les qualités positives comme la foi, l'amour bienveillant, la compassion la patience et la sagesse. De plus, comme les empreintes de nos actions de cette vie accompagneront également notre esprit dans la prochaine, et qu'elles détermineront le type de renaissance et d'expérience que nous aurons, il est essentiel de faire de notre mieux pour nous abstenir des actions négatives et pour créer autant d'actions positives que possible au cours de notre vie. Il est possible que vous ressentiez peur et tristesse en faisant cette méditation. D'une certaine manière, c'est bien. Cela montre que vous avez pris ces idées au sérieux et que vous les avez bien contemplées. Il est important aussi de vous mettre en contact avec ce que vous ressentez par rapport à la mort, afin de pouvoir faire en sorte de vous y préparer pour le moment venu. En travaillant sur notre esprit, nous pouvons transcender la peur, la tristesse, l'attachement et d'autres émotions qui font qu'il est difficile de mourir l'esprit paisible. La peur s'élève parce que nous nous accrochons à l'idée d'un « moi » permanent. Or, une telle chose n'existe pas. Il s'agit donc là d'une émotion perturbatrice qui nous fait uniquement souffrir. Si nous gardons la mort à l'esprit d'une manière détendue et ouverte, en l'acceptant comme un aspect inévitable et naturel de la vie, cet attachement s'atténuera peu à peu, nous permettant d'être attentifs et de rendre chaque action positive et profitable, pour nous-mêmes et pour les autres. Une prise de conscience de la mort nous procure énormément d'énergie pour ne pas gaspiller notre vie et la vivre de manière aussi efficace que possible. N'oubliez pas que vous avez toutes les possibilités de donner un sens à votre vie, de la rendre positive, et que vous pourrez ainsi mourir l'esprit en paix. Partagez à présent les mérites de cette méditation pour le bien et l'éveil de tous les êtres.